Virginie Salmen, vient voir mon taf. Alice, Julien Laferrière, Ensemble Artifice. plateforme, un site internet et donc les élèves peuvent parcourir les offres de le stage très courtes hein, que les pros ont posté et puis ils postulent à 10 offres maximum qui les intéressent et ensuite euh, l'offre à laquelle ils sont retenus, ils vont présenter leur convention de stage et ils vont faire un stage de 5 jours chez un professionnel, alors ça peut être un joaillier, un banquier, un avocat un journaliste dans tous les secteurs, un garage automobile, un agent immobilier à peu près tout. La particularité de l'Ensemble Artifice c'est que depuis sa création j'ai tenté de sortir la musique des salles de Concert, notamment en faisant des projets autour de la nature et également en développant des projets pour les enfants, euh, en développant un lieu en Bourgogne, dans lequel je reçois des artistes en résidence et dans lequel j'organise des stages qui touchent des amateurs. Simplon, ça forme gratuitement des demandeurs d'emploi aux métiers du numérique qui sont très recherchés comme développeurs ou data, IA, cybersécurité. Donc, il y a des gens qui quittent le système scolaire, il y a des gens en reconversion, il y a des réfugiés, des personnes en situation de handicap. C'est tous des gens qui ont besoin d'une deuxième chance et qui ont du talent mais qui sont sur le carreau. Ouais. Premier métier de saint c'est d'aller les chercher, de les convaincre qu'ils sont capables, que le numérique c'est fait pour eux alors qu'ils n'ont pas de connaissances préalables. Et donc ils remplissent un dossier de candidature, ils font des tests pour voir s'ils sont faits pour ça ou s'ils vont s'ennuyer à mourir et après ils rentrent en formation. Et nous on trouve les boîtes derrière pour les embaucher. L'idée, c'est euh, littéralement d'ouvrir leurs horizons, donc euh, de leur dire « ça, c'est possible, ça, c'est possible pour toi ». Et donc, euh, voilà, c'est un moment très, très intéressant, très important. La troisième, c'est un moment vraiment charnière de l'orientation, donc de leur, de leur dire à ce moment-là « pour toi, c'est possible, tu peux y arriver ». Voilà, un, un métier qui, qui peut t'ouvrir ses portes. C'est faire confiance, c'est aider l'éclosion de choses qui sommeillent en chacun de nous. Et je pense que c'est une histoire de rencontre. Donc on a, voilà, on a chacun un potentiel, mais c'est vrai que si on fait la bonne rencontre au bon moment, on peut sortir des, des choses intéressantes. Je crois, moi j'en suis persuadé qu'on a tous du potentiel, qu'il faut juste qu'on trouve son, son terrain de jeu. Et nous on démontre tous les jours que des gens qui ne se croient pas geeks, en fait ils peuvent devenir des professionnels du numérique.